En tant que chef d'entreprise, ce qui est important pour moi, c'est également d'avoir à mes côtés un actionnaire qui est en capacité de prendre des risques, de pouvoir suivre l'ambition de l'entreprise. Société Générale Capital Partenaire, c'est le bras armé de la banque en matière de capital investissement. c'est-à-dire qu'on accompagne en prenant des participations en capital de PME et de TI clientes de la banque. Carrefour c'est une entreprise qui est née en 1975 sur le concept de la solderie et qui s'est au fil des années développée sur le discount de la maison. La foirefou connaît une très très belle dynamique à la fois par la croissance du parc de magasins à la fois par la croissance du parc existant puisque nous avons la chance d'agrandir et de rénover 10% du parc chaque année. Nous avons dépassé cette année les 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous dépasserons les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Sachant qu'il y a des étapes clés et qu'il faut aider à franchir ces étapes clés au fur et à mesure de l'accompagnement de l'entreprise. On partage des réflexions sur le côté stratégique bien entendu de l'entreprise, sur les enjeux de mutation à la fois sociétale, c'est vraiment une relation de confiance et humaine qui a été établie. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un investisseur extrêmement réactif. Ce qui me permet de prendre des décisions rapidement, c'est ce qui, dans l'univers du retail, est fondamental. En tant qu'associé au capital de l'entreprise, on se doit de construire quelque chose ensemble, partager la même vision et d'aller au bout sur ce qu'on souhaite faire. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous entretenons une relation de confiance avec la Société Générale. C'est bien sûr d'abord un apport financier, mais c'est aussi et surtout un accompagnement en termes de conseils, de par leur expérience. C'est également aussi un carnet d'adresses. Ça peut être des fournisseurs, des consultants, ça peut être également des échanges d'expérience avec d'autres dirigeants d'entreprise. Quand on s'engage auprès d'une entreprise, on prend notre participation au capital, on s'engage sur la durée. Donc ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est simplement continuer à accompagner Yvan et ses équipes dans la réalisation des projets et on se réjouit de contribuer à la croissance et à la réussite de l'entreprise.